C'est okay. bon. Euh, Est-ce que vous acceptez à fumer pour une question J'ai le droit ou pas C'est pas là pour ah, je que je dis les... euh, ce qu'il y a. Un peu plus de vous que l'autre en bas. Est-ce que vous trouvez ça normal J'ai répondu à vos questions. Ma question, je ne l'ai pas posée. Est-ce que vous trouvez ça normal Et vous êtes obligés de balancer du lacrymo, du flashball. Déjà le lacrymo, il même pas le Mais une à nous, Donc le gouvernement nous les envoie et ils ne sont pas là pour écouter nos discours. Moi qui croyais que le temps du dialogue était arrivé. Enfin, je veux dire que le temps du dialogue, il est là. Ce dialogue, il a commencé. Il faut désormais retisser cette unité nationale par le dialogue, par le travail, par le rassemblement. Le président de la République s'exprimera. Normalement, il devrait y avoir une discussion, mais c'est bien de discuter. On essaie d'avoir de des discussions et que c'est impossible, en fait. Oui, bah pour monsieur, le coup... À mon avis, je pense qu'il est là pour répondre à des ordres et, je pas. Pas. et que des gens ne peuvent pas... Bah, il est là pour répondre, répondre à des ordres et... et bah... Non, je trouve ça dégueulasse. Pour, pour le coup, c'est la, la situation qui lui donne tort, mais à part ça... Euh, bah... C'est dégueulasse, c'est pas normal. Voilà, il n'y a, y a, eu, y a pas, pas a eu de discussion, il y a pas, pas eu de, de discussion... Des enfants, pour eux, c'est normal. Putain, moi, ça m'énerve. Honnêtement, faire bon bah... arrêter votre famille en face de vous, vous fait Honnêtement... Voilà. Que des faux culs. Bon, bah pour le coup, moi, on a une, on a une vidéo, je vais la publier, c'est pas donc ça, passe, ça montre au moins le malaise, l'absence de... Non mais en t'as pu voir tu ils, sont là, ils sont là, ils sont chez nous, ils sont au quartier de l'heure. Je sais pas vous avez du quartier de l'heure. Ils sont là, c'est eux les intrus. Là. Nous on est chez nous là. Mais on n'a pas la... On a... On a... Non, non, quand même pas, on va, on va éviter le... Je vais terminer la vidéo avec des témoignages et des doléances de personnes qui étaient présentes dans la rue Brindeau. Et aussi je vais mettre des prises que j'ai fait juste après. Au moment où il y avait des wesh-wesh de, de la cité de Chicago juste à côté, qu'on avait un petit peu marre de cette présence de gendarmes juste à, aux portes de chez eux et qui ont donc commencé à mettre en place des barricades et à faire brûler quelques poubelles pour, euh, pour les inciter à ne pas rentrer dans la rue Brado. au final le peloton de gendarmerie est quand même rentré même si euh, les jeunes avaient complètement décampé alors pour le coup là cette fois là ça n'a rien à voir avec la mobilisation des gilets jaunes le commissariat oui, ça, voilé, voilé carrément. Comment ça voilé Il ah, les, les ça, yeux, ils nous prenaient en photo du commissariat. Ah ils étaient cachés directement là ah, oui. Dans le commissariat ah, d'habitude ils descendent quand même, il y a des, non, deux, trois mecs comme ça qui prennent des les photos. Ils prenaient les photos des filles à partir des fenêtres et il y en a ah, oui, même qui sont pas le des sur le tour. Tôt. La ouais, manif oui. s'est super bien passée, elle est encadrée par de la police et Il y avait un cordon de gilets jaunes devant le commissariat pour pas qu'ils le cassent ou quoi que ce soit. Ils sont fait casser. Arrêtez les connards On descend, on repart. Voilà, et sans réagir plus Il y a eu quand même un changement de ton entre avant il y a deux trois semaines de ça et aujourd'hui là c'est... Oh non, ça va être de pire en pire. Hein ça va être de pire en pire. Il gère mal quoi, parce que ça va, ça va changer. De toute tout façon et... De toute façon, maintenant, il n'y a que la démission de Macron qui fera changer les choses. Oui, très bien, mais... Malheureusement, il n'y a que ça. De toute façon, toute la séquence de gouvernement est illégitime depuis 2004, le... De, le référendum sur Européenne, voire même avant. Oui. Toutes les voies de trahison qu'il y a eu dans les années 80-90, l'Utéran, tout ça... C'est ça. Là, mais Là, ça cherche de trop. C'est un malaise de... qui est là depuis longtemps. Il, pas... cherche, il cherche son peuple, bah, il va le trouver. Ouais. Là, c'est mal c'est bah, mal dans Oui, bruit dans bon. un sens, pour l'instant, il gère. Parce qu'il est, est, est encore là. Il gère, il gère quoi on elle, il, il est le train. Ça va, faire, là, ça ça va faire Dans dix jours, ça va. C'est un traître, il est toujours là. Dans une semaine, ça fera un mois que les gilets jaunes sont dehors. Oui, il a toujours On ne l'a toujours pas vu. Moi, je n'appelle pas ça un président. Il n'a même pas les couilles, justement, de s'expliquer aux responsables. Oui bah, il, est, il est digne de ce qu'il est quoi. C est, C est il avait qu il il voilé sa face au départ, mais. pas un président. Euh, J'espère qu'il va y avoir des actions concrètes derrière, quoi, que ça va vraiment changer. Parce que... Ouais alors là, oui ça va changer. Donc ça va changer quand ça Et un ça pas, ça que, fait que fait ça pas fait finir par finir des finir finir entre nous. Parce que ou, pour l'instant lui il a rien à craindre. Ah bah non, bah, lui il a rien à craindre. Parce que même eux, c'est quoi C'est des flics, c'est pas. C'est des pauvres comme nous. Ils sont du mauvais côté, mais il veut que ça finisse, donc il essaie de décourager les gens. Semaine par semaine, là il augmente la violence. Moi je leur jure peur. Si ça va continuer comme ça, ma paix. Je partage avec les. Ton doigt il est pas assez long. Hein <rire> il à Paris. Je y... Moi, justement qui est podcasteur, n'y a rien ah, qui balance tout dessus. Et eux ils nous prenaient en photo comme des cons. Et mais après non, ça ils nous ont hein. Et après ça a commencé de vraiment dégénérer là-bas. Un petit peu. Et après ils sont venus ici. On est rentré dans le quartier. Et moi euh, j'habite là, tu vois. Et puis là il y a tous les gars tous les quartiers quartier qui sont venus et qui sont venus. Oui, avec et là ils, ils, ils ont commencé à prendre peur. C'est exécuté tout ça, ils peuvent pas... Non, je vois, juste après, moi, les cités... Moi, quoi, hein, le <rire> sûr, le <rire> sur... on ne les voit jamais ici. Ah non, c'est quoi On est à un malaise qui est bien plus prédominant que même ce qui est local ici. Hein. C'est de la France qui se passe des choses qui ne sont pas normales. C'est surtout les médias qui n'ont rien compris, qui relatent n'importe quoi, c'est surtout tout ça. Parce qu'allez dire qu'on est contre la taxe de gasoil. Non, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Ce qu'on veut, c'est du pouvoir d'achat d'achat je suis d'accord mais qu'ils ont manqué aussi des salaires parce là, que bah, on s'ils ont manqué des salaires c'est y a du pouvoir d'achat que après payer attends, payer attends, si on attends, peut c'est pas dérangeant on va oui, bah, payer tout si, on a, si on a quelque chose en retour voilà, payer si pour la payer. Sociale, après, si on on de la, payer, la payer. protection sociale et après si on, on a de payer, la sécurité sociale payer pour quelque chose qui nous apporte quelque chose on va pas payer pour eux. alors tu veux faire l'électrique je veux bien pour que tout le monde puisse rouler électrique faut construire 19 centrales nucléaires déjà et même les voitures faut les construire aussi et il faut pas gratuit donc c'est pas non et en plus quand tu veux acheter ta voiture ça, il te faut deux assurances. Oh. Une assurance pour la voiture et une assurance pour la batterie. Parce que la batterie, elle n'est pas à toi à pas, elle est pas elle est à partir de Ah oui, la location, ouais. voilà. On fait oui. Voilà, c'est une autonomie. Exactement. Oui, on fait pas le A Marseille voilà. avec une voiture électrique. Et après, on te dit quoi On veut fait de l'écologie. Oui, mais c'est l'apparence. C'est pas grave. Moi, j'ai pas grave, <rire> Guyane, je vais faire un trou qui ouais. fait 32 fois la, la taille du <rire> stade de France pour les prendre de l'heure. D'ailleurs, le coup de la Guyane, c'est vieux. Hein. Oh, c'est vieux. L'Europe Guyane, ça n'a jamais été rentable, ça n'a jamais été faisable. je le dire tout de suite. C'est financé par les Américains et pas la Russie. C'est une concession. Exactement. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. On se bat, c'est pour tout le monde. Il y avait des drapeaux blancs. Oui, parce qu'ils ont des ordres, des mais, fois, même même en termes légaux, ils n'ont pas invité, le droit de tirer du moment qu'il y a un gilet blanc, ils ont tiré. On n'a entendu aucune sommation. Est-ce que Macron ne laisse pas euh, continuer le mouvement exprès pour euh, aller signer donc, son normal. traité à Marrakech pour l'immigration, oui, ah, c'est mais... ah, une belle, une belle camou une une trois camouflage. Trois camou hein. des, des, là, des, là, des, personne n'en parle. Mais le mais du traité les de Marrakech. Dans quel sens en termes d'accueil des, de des, des de... De... De... Les immigrés Tout le monde pourra rentrer en France. Ils auront la sécurité sociale française. Ils vont travaillé, ils auront tout ici. Moi, c'est Vincent Lapierre. Maintenant, c'est un vrai moi, journaliste. des vidéos sur YouTube. Et il faut faire des reportages. Il y a des gens qui travaillent, qui sont dans la rue. Et aujourd'hui, il faudrait fermer les yeux. C'est bon, c'est fini de faire l'autruche, c'est fini de faire l'autruche. Emmanuel, je sais pas si un jour tu vas tomber là-dessus, mais profite bien. Mais sur le plus haut fauteuil du monde, n'oublie pas une chose, tu n'en demeures pas moins assis que sur ton cul, mon ami. N'oublie jamais ça. Donc là, il est à peine 10h du matin et ça chauffe déjà. En fait, la place de l'Étoile est entièrement encerclée par les policiers. Attention depuis ce matin, on se fait gazer de partout, ouais. alors qu'à la base, on a bien proclamé que c'était pacifiste. Je crois que vous deviez aller aux toilettes pour le coup. Oui, bah, ils filtrent. Hein. Ils, pas ils, pas ils bien savent sûr. bien qu'ils qu sont en ils danger s'ils rentrent. Ils savent que s'ils rentrent, ils vont se niquer. Mmh, totalement. Bon, pour le coup, je vais continuer à aller voir un petit peu plus là-bas. J'ai vu que ça cramait. Bonne soirée. Bon, ils ont pas envie d'être dérangés. Ça leur plaît pas qu'il y ait plein de monde qui viennent comme ça. quoi. Non, mais eux, ils ont un petit business là-bas. Là, pour l'instant, ils rentrent pas les flics, hein Pas le droit, chef Juste mets pas nos visages Évidemment, tous les visages floutés Allez, bon courage Vous m'avez dit que tu avais de la bagarre Ah, non oh, pas non, c'est bon <rire> Ah non, mais j'ai cru que ça se là-bas, pour le coup Moi, ah, je Et bon, on ne charge rien du tout, c'est la probité des actions. N'importe qui tiens une caméra, il euh, est un journaliste. C'est un décret faire, du préfet de police. Par contre, là, c'est vous qui allez devoir évacuer la rue. Allez, hop non, pas, des... pas des manifestants Pas de manifestants, c'est les gens qui n'ont pas envie d'être dérangés. C'est qui Les gens, ils n'ont pas envie d'être dérangés. Et là, les messieurs, ils vont à l'action tout de suite. Paix à leur âme oui, t'as qu'il Ils étaient restés là-bas parce qu'ils n'avaient pas envie de rentrer, parce qu'ils avaient peur bah, que ça tourne mal, mais au bout d'un moment ils donnent la charge là. Mais ils C'est ils... bah, les jeunes qui ont mis des barricades qui parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils aillent à Chicago et tout, mais. Euh... Ils ont mis un petit truc pour leur dire bienvenue, mais ce n'est pas les gilets jaunes. Là c'est les jeunes. Ah, c'est les branleurs du quartier Oui, c'est les jeunes qui n'ont pas envie d'être emmerdés. C'est tout. Ils ont fait un petit truc pour leur dire bienvenue, mais pour le coup ça m'étonne qu'ils soient, qu soient continués là. Parce que ça peut chauffer pour c eux et. Complètement euh... con si ce pas sans cassant que on va avoir quelque chose d'accord avec vous sur ça, mais bon, ils se sont défoulés, ils ont dit, ils ont dit de, de donner bienvenue aux messieurs les policiers. Même bah On a essayé de parler avec eux tout à l'heure, le mec il dit non, on n'a aucune, aucune question à répondre. On avec va parler avec, on les... avec les... Ah. Un petit jeune. pourquoi ah, les gars ah, le ouais. C'est bon, le vent est pas dans le bon sens. Ouais. On reste là derrière le truc. Ouais. Oui, c'est bon, c'est des jeunes, ouais. c'est tout. Cool. Ouais. Non mais il n'y a, a pas de truc, ils vont venir, ils vont, ils vont être pour toi, ils vont faire leur démonstration de force. Et après ils vont se barrer, ils vont rentrer chez eux, c'est tout. Cool. C'est ont pas de au arbre, hein. Ah oui, je tu la Non, mais ils sont fermés, les cafés là. Bon, euh, je pas non mais là. vous avez pas vu Il y avait 20 personnes tout à l'heure qui 20 en train de mettre les barricades là. Ils sont pas contents, ça les emmerde. On va le en un On se voit pas On à la maison. Ouais. Non, on va quand il fait on va ouais. Il y a à h J'ai tout place sur ma carte SD, et il euh, n'y bah, avait aucun intérêt à rester ici. Euh, je pense que les policiers sont restés un peu plus longtemps que moi, parce qu'un échange que j'ai eu avec, euh, avec le gendarme du début, euh, qui avait pas trop digéré euh, mon, ma petite interview forcée, euh, il m'avait dit « Ah, ça y est, vous rentrez euh, chez vous ?» Et j'ai dit « Ouais, bah, c'est pareil, vous aussi, vous allez pouvoir rentrer à la maison dans pas longtemps. » Et euh, vu la grimace qu'il m'a fait, je crois qu'il qu allait rester dans le froid encore quelques temps. D'ailleurs, je note, la prochaine fois, il faudra leur offrir du café. Je pense que ça pourrait être euh, un facteur de sympathie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Nazmi, à la prochaine.